Bonjour à tous. Isocrate, un philosophe grec, disait les mathématiques sont une gymnastique de l'esprit. Alors c'est l'heure de faire votre gym quotidienne. Le premier type d'exercice que l'on va voir, c'est lorsqu'on a une figure complexe. Qu'est-ce que j'appelle une figure complexe C'est une figure qui n'est pas une des figures de base. Comment on va calculer son aire Et bien la règle, c'est de trouver euh, des figures connues. Et cette figure complexe, normalement, c'est l'addition ou la soustraction de plusieurs figures connues. Donc là, dans l'exemple ci-dessous, on a une addition de, de figures connues, un, un rectangle et un demi-cercle. Bon, les dimensions du rectangle sont assez simples à trouver sur le dessin, 120 mm x 50 mm. Par contre, les dimensions du demi-cercle sont plus complexes. Alors, mettez pause et essayez de trouver le rayon. Donc pour trouver ce rayon, on va déjà faire 120 mm moins 30 mm, ça fait 90 mm, ça va être ce qui reste le diamètre de ce demi-cercle. Et donc le rayon, il faut diviser par 2, ça fait donc 45 mm. Maintenant qu'on a les dimensions, on va pouvoir calculer les R et les additionner. Alors pour le rectangle 120 x 50, pour le demi-cercle, pi fois R carré, mais on divise par 2 parce que c'est un demi-cercle. Donc pi fois 45 au carré divisé par 2. Il ne nous reste plus qu'à taper tout ça sur la calculatrice, et on trouve 9181,86 mm 2 Attention Marquez toujours l'unité des millimètres carrés, c'est pas pareil que des centimètres carrés. Donc maintenant, on va voir une soustraction de figures connues. Alors, mettez pause et essayez de trouver les figures connues dans ce demi-cercle. Normalement, vous avez trouvé, c'est un grand demi-cercle en vert et deux petits demi-cercles en blanc. Alors, déjà première feinte, on peut se rendre compte que les deux euh, petits demi-cercles, ça fait un cercle entier, bien sûr. Donc, maintenant, ce qu'il faut se demander, c'est quels sont les rayons de ces demi-cercles. Donc on nous dit que le diamètre du grand c'est 14 cm, donc forcément son rayon c'est 7 cm. Et pour les petits, on se rend compte qu'ils sont deux fois plus petits au niveau du rayon, donc on doit encore diviser par deux et ça fait 3,5 cm. Le calcul qu'on doit faire maintenant, c'est pi fois 7 au carré divisé par 2 parce que c'est un demi-cercle, moins pi fois 3,5 au carré. Alors là on aurait pu faire deux demi-cercles, donc diviser par 2 et après multiplier par 2, mais comme vous le savez, divisé par 2, multiplié par 2, ça s'annule. On tape tout ça à la calculatrice et on trouve 38,48 cm2. On va maintenant voir un autre type d'exercice, des exercices basés sur le périmètre des cercles. Donc j'ai intitulé cet exercice l'exercice de la roue. Une roue de vélo fait 30 cm de rayon. Quelle distance parcourt-on à chaque tour de roue Donc déjà l'énoncé est un peu plus compliqué. Et ce qu'il faut commencer à faire toujours, c'est un petit schéma. Donc là, on nous parle d'une roue de vélo, ben, on n'a qu'à la dessiner. Et puis son rayon, on le connaît, c'est 30 cm. Il faut se demander, elle a roulé, elle a fait un tour complet, quelle est la distance qu'elle a parcourue Elle a parcouru la distance que j'ai mis en rouge, et bien en fait, la distance qu'elle a parcourue, c'est son périmètre. Si elle tourne sur elle-même, sur un tour entier, elle a parcouru tout le tour, et le tour d'un cercle, c'est le périmètre du cercle. Donc on connaît comment calculer le périmètre du cercle, c'est 2 fois pi fois r, donc 2 fois pi fois 30, 188,5 cm. Enfin, dernier exercice, des exercices basés sur un cylindre. Donc je vous l'ai énoncé, un tube de colle a pour dimension 10 cm de hauteur et 2 cm de rayon. Quelle surface de papier permet de recouvrir sa surface latérale Donc vous visualisez un tube de colle et la surface latérale c'est tout ce qui est autour, pour entourer... Le tube de colle on a besoin de quelle surface de papier comme d'habitude on fait un petit schéma un cylindre on connaît ses dimensions 2 cm de rayon 10 cm de hauteur il faut se demander quelle forme va avoir la surface latérale alors imaginez que vous prenez une feuille de papier et que vous l'enroulez autour du cylindre donc si vous déroulez cette feuille de papier maintenant elle a quelle forme c'est un rectangle en fait on peut l'enrouler avec maintenant il faut se demander quelle est la hauteur et quelle est la, la base de ce rectangle la hauteur, c'est assez facile à voir que c'est 10 cm. Par contre, la base, c'est un peu plus compliqué. Essayez de réfléchir. Je vous laisse mettre pause. En fait, encore une fois, cette feuille de papier va faire le tour du cylindre. Le tour, c'est donc le périmètre. Cette distance-là, c'est le périmètre du cylindre, du cercle de 2 cm de rayon. Donc c'est 2 fois pi fois le rayon fois 2. 2 fois pi fois 2, ça fait 12,6 cm. Et maintenant qu'on a ça, il suffit de multiplier par 10, ça fait 126 cm2, On a la surface de papier euh, qui nous permet de recouvrir la surface latérale. Vous avez vu que dans ce chapitre, vous pouvez tomber sur des exercices plus durs que juste des simples calculs d'air. Alors n'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.